Hi guys, it's Gossip World and welcome back to my new channel. French Bonjour à tous, c'est Gossip World et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc, si cette vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Nous allons tout d'abord nous intéresser sur la vie, le passé de Hilary Duff afin que vous compreniez réellement qui elle est. Hilary est née le 28 septembre 1987 à Houston, au Texas. Elle débute sa carrière de comédienne en jouant dans des pièces de théâtre. Vous la connaissez sûrement, la génération 2000, puisqu'elle devient l'idole des jeunes. Elle se fait connaître en jouant dans la série Lizzie McGuire. La série a un énorme succès. Elle a été diffusée pour la première fois le 12 janvier 2001. Et elle a récolté plus de 2,3 millions de téléspectateurs à chaque épisode. Marc-Antoine, c'est un chanteur La voix est libre Oui, oui, va tout droit, oui. En 2009, elle a aussi joué dans plusieurs épisodes de la célèbre série Gossip Girl. Hilary a sorti 5 albums. Elle a vendu plus de 15 millions de disques depuis le début de sa carrière musicale en 2002. Elle a également créé sa propre ligne de vêtements en 2004 baptisée Stuff by Hilary Duff. Elle a ensuite coécrit avec Elise Helen une trilogie de romans Elixir, David True. Bref, Hilary est avant tout une actrice, elle est également auteur-compositrice-interprète, écrivaine, styliste, mannequin, productrice, ainsi qu'actrice de doublage américaine. Elle a accompli de nombreuses choses dans sa vie, elle a une vie assez mouvementée, elle a également une famille, elle a un fils prénommé Luca Cruz Camry. Il est né le 20 mars 2012 et il a 7 ans. Elle a également une fille Banks Violet Bear. Elle est née le 25 octobre 2018 et elle a 1 an. Elle a également un mari, Matthew Coma. Ils se sont mariés le 21 décembre 2019. Elle a une famille, elle a une vie privée qu'elle ne souhaite pas le partager au public. Elle a une notoriété qui s'est créée au fur et à mesure de son parcours, de sa carrière. Elle a un grand public qui la suit à travers le monde. Elle est donc confrontée constamment au paparazzi qui la suivent de partout et qui la prennent en photo sans son consentement. Ce qui n'est pas toujours agréable. Et c'est ce qui est arrivé le 22 février 2020. Hilary Duff était en train d'assister au match de football de son fils Lucas. Elle s'est ensuite rendue compte qu'un paparazzi prenait en photo son fils. Il a donc décidé de le confronter et de filmer l'action en le partageant sur les réseaux sociaux, plus précisément Instagram. Je vous montre donc l'extrait. avec? Oui. connaissez team? Non. Oh, pouvez-vous arrêter de prendre des photos kids, s'il vous plaît C'est légal. Ça me fait really vraiment Well, Vous ne ID? i'm not asking for your id i'm asking you to stop taking pictures of our seven-year-old children if you don't know anyone that's here but it's legal i'm asking you, human law. to human as a mother if you don't know anyone here can you please stop taking pictures of our children playing football this morning but well, i'm just telling you it's not illegal that's okay that well, you're saying i'm it's, i'm taking pictures i'm practicing photography and I'm can not you practice to, it on I'm, another on I'm another not here to scare you or anything like that mais vous êtes... Nous pouvons donc voir l'homme répéter à Hilary que prendre des photos c'est légal alors que ça ne l'est pas forcément. Prendre des photos c'est légal mais prendre des photos d'un enfant sans le consentement des parents ça ne l'est pas du tout. Pratiquer la photographie c'est quelque chose. Mais prendre des photos de personnes à son insu, c'en est une autre. L'actrice a donc posté la vidéo sur son compte Instagram, qui comporte près de 14 millions de followers. Hillary lui explique que cela la gêne, mais il ne l'a pas forcément pris en compte. Euh, prendre en photo des enfants mineurs peut paraître pervers. Bref, la jeune femme a bien fait. C'est avant tout une actrice, mais il ne faut surtout pas oublier que c'est une personne avec des sentiments, une conscience. Elle a une carrière, elle a un métier, mais ce n'est pas une raison de prendre sa vie privée en photo et de se faire suivre par des paparazzi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Donnez-moi vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Ainsi qu'à activer la cloche des notifications et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye